bonjour aujourd'hui on va regarder ce qu'est une clé étrangère euh, notamment l'utilisant alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer une table euh, qui contient une clé étrangère ensuite on va regarder comment euh, gérer euh, cette clé étrangère et euh, notamment euh, on va vérifier on va regarder les contraintes qui sont imposées par le fait euh, d'utiliser euh, une clé étrangère alors on va s'appuyer sur un exemple. Donc euh, dans cet exemple-là, on a euh, deux tables. On a une table continent qui contient un code défini sur deux euh, caractères. C'est la clé primaire de cette table continent. Et on a une table pays qui contient également un code qui lui est sur trois caractères. C'est la clé primaire de la table pays. Dans ce pays, il y a différentes infos hein, le nom, capitale, etc., etc. Et on a notamment une information qui s'appelle « code continent », donc un attribut qui est spécial parce qu'il va contenir le code d'un continent. On va voir que c'est ça la clé étrangère qui est contenue dans notre pays, qui référence le continent. Alors, on va dans euh, SQLite. Alors, c'est important si on veut que les contraintes de clés étrangères soient vérifiées, il faut activer, euh, voilà, il faut utiliser pragma foreign_keys on pour forcer euh, SQLite à, à faire toutes les, les vérifications. Alors, pour commencer, on a dit qu'on avait une table continent. Alors, on va créer cette table et insérer des continents. Donc, voilà. Donc, je crée la table, create table continent. On précise bien qu'on a la clé primaire. On fait des insertions. Et donc, quand on fait select étoile pour voir le contenu de la, la table continent, on a sept continents, chacun ayant un code différent l'un de l'autre puisque c'est une clé primaire. Alors, maintenant, on va créer la table pays et euh, ajouter euh, quelques pays. Alors, hop, je vais récupérer le code, voilà, je colle tout ça. Alors, création de la table pays, donc on définit chacun des attributs, et notamment on précise qu'on a une clé étrangère, foreign key, donc qui s'appelle code continent. On insère des pays, et donc au final on est dans cette situation là, on a une table pays qui contient 3, six pays, et une table continent qui contient 7 continents. Alors euh, donc ce qui est important hein, c'est de bien comprendre que code continent, donc c'est ça notre clé étrangère, ça peut contenir une valeur euh, qui est obligatoirement une des valeurs qui est clé primaire dans la table continent. C'est-à-dire que EU, quand on a EU, AF ou OC, on est sûr et certain que ces valeurs-là vont apparaître une seule fois euh, dans notre table continent. Par exemple EU c'est l'Europe. AF, c'est l'Afrique, et OC, c'est euh, l'Océanie. Donc c'est euh, on va regarder le schéma pour être encore plus au clair. Donc schéma pays, Donc la table pays, on l'a définie comment On l'a définie en précisant qu'on a un code continent qui est sur deux caractères. Pourquoi sur deux caractères Parce que dans la table continent, le code il fait deux caractères. Donc il faut que ce soit le même type de données, hein, puisque ces données-là, bon, Devoir être contenu dans, vont pouvoir être contenu dans, dans, dans, cet attribut. Et ensuite, on pré précise donc dans la dé définition de la table pays qu'on utilise donc une foreign key, donc une clé étrangère. On nomme l'attribut qui va être cette clé étrangère dans la table pays. Donc, c'est code continent. Et qu'est-ce qu'a référence cette euh, clé étrangère? A référence une table qui s'appelle continent et notamment l'attribut code de euh, cette table continent alors donc là ça c'est le, le modèle logique de données et donc voilà c'est ça qu'il faut comprendre hein. donc dans ma table pays j'ai ma clé qui est étrangère donc à référence quelque chose qui est ailleurs et à référence quoi la table continent donc via sa clé primaire qui s'appelle code ça qu'on a on a une, une référence alors maintenant on va regarder ce que ça implique Hein, notamment que le code continent il doit obligatoirement exister ici. Si ce n'est pas le cas, on va avoir une erreur. Et on va aussi vérifier que si on supprime un continent il est référencé par un pays, eh ben euh, il faut pas que ce soit possible, sinon ce pays référencerait un continent qui n'existe pas. On va regarder des exemples. On va prendre un exemple voilà, où on décide d'ajouter euh, l'Argentine. Alors, voilà, j'arrive, toc, toc, voilà, on ajoute l'Argentine, et là, ça fait un fail, parce que il euh, y a un problème de clé étrangère, hein, donc dans la table pays, donc notre clé étrangère, elle n'est pas respectée, pourquoi Parce que là, donc on a AM, donc euh, on a essayé de mettre AM comme euh, valeur pour euh, la septième colonne, donc pour euh, le code continent. Et ça, c'est pas possible, casque AM n'existe pas. Donc c'est pas Amérique, c'est South America, donc SA qu'il faudrait mettre. Là, je vais reprendre la commande précédente, voilà. Et puis ici, je vais mettre SA. Et je vais en prix. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pas d'erreur, donc ça signifie que l'ajout il s'est fait correctement. Donc on va refaire un petit select. Et donc voilà, on constate que l'Argentine a bien été ajoutée, et notamment avec un code continent qui est obligatoirement un des codes qu'on a euh, ici alors on va faire une deuxième manip aussi euh, pour voir euh, si c'est ok c'est on va essayer de détruire un continent qui est référencé par exemple si on essaye de détruire euh, l'europe là ça nous dit qu'il y a euh, un problème de contrainte alors si on regarde le schéma de la table continent il n'y a pas de clé étrangère, hein, mais bon, c'est ce qu'on avait vu avant. C'est pas la table continent qui contient qui contient une clé étrangère, elle est référencée par ailleurs. Donc certainement qu'il y a un pays qui a comme code continent EU, et euh, donc ça interdit euh, cette suppression. Et donc là, on constate qu'il y a trois pays qui ont euh, ce code, donc euh, c'est impossible de euh, supprimer euh, le continent, ça ça respecterait pas euh, l'intégrité euh, référentielle. Qui est forcé euh, par le, le fait d'avoir mis une clé étrangère. Alors arrivé à ce stade, on va regarder donc, tout ce qu'on a vu. Hein. Donc une clé étrangère, ça référence euh, une autre table. Donc dans notre exemple, hein. ça pourrait être euh, la table elle-même, mais bon, ça c'est des cas un petit peu plus euh, avancés. Euh, donc on dit qu'elle est étrangère parce qu'elle référence quelque chose qui est ailleurs. Autre chose, une autre clé qui est une clé euh, primaire. Donc ça permet d'identifier un enregistrement unique d'une table. Quand je prends une valeur de clé étrangère, je, je ne peux trouver euh, qu'un seul, euh, qu'une seule chose qui correspond. Hein. Ici, si je, trouve, je prends AF, bah quand je vais voir dans la table continent, je peux trouver AF qu'une seule fois. Alors, Ensuite, euh, la contrainte référentielle euh, qui est posée par euh, la, la clé primaire, par la clé étrangère, excusez-moi, ça veut dire que bah, la valeur qui est donnée, on est sûr de la trouver, et euh, inversement, donc il n'y a pas, euh, pas de suppression possible euh, dans, dans la table qui est euh, référencée. Hein. Sous SQLite, euh, il faut penser à, faire, à utiliser le pragma avec ON, sinon SQLite euh, ne vérifie pas euh, obligatoirement euh, euh, la cohérence, euh, la, la, ses contraintes référentielles. Puis dernière chose, on en a aussi entendu parler, hein, c'est que quand on, on crée une clé étrangère, il faut qu'elle ait le même type que la clé primaire qui est euh, référencée. Donc euh, voilà, on ne peut pas, euh, par exemple, se permettre de dire que le code continent, ça va être un integer, alors que ici on a un char euh, 2. Ça, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Donc euh, bah, sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.